C'est guénolé pour Evangile Hit Music Let's go Wow Yeah Bon je bosse pour la vie, fort, je me forge, ferme aux lueurs de la vie. Germe dans mon cœur, germe, c'est de toi que je les Leur petit cœur, l'heure est venue, je si bien. Yeah, je perds quand je ferme mon esprit, haine souveraine Vrai que c'est l'amour qui me guide, gêne dans mes gènes Car je ne parle pas de nuit, je perds quand j'oublie le père Mes terreurs se dessinent, wow. My God, tout est nid, réussi. réussie T'es un but, c'est passé la ligne Hey, tu es grand, je te le dis, plus le temps, comédie Mes craintes meurent autant quand je prie Confiance en celui qui me protège wow. Victoire quand j'intègre le cortège Cours belge, j'ai une bonne nouvelle qui vient du corner yeah. Je rappe, j'ai des doutes mais je de debout Et c'est rare étant vivant dans le monde qui m'entoure Mes épaules viennent d'emporter les dessins les plus fous J'ai les anges qui m'entourent wow. Je marche au milieu de la puissance, j'ai levé les yeux, je vois la distance plus forte sera l'ascension de mon existence, je détiens les clés du ciel, les crains, je l'ai vidé Jésus, mon premier choix, une évidence, tiens fait le mort Jésus-Christ m'a sauvé de la guerre des remords vrai que la peur m'avait atteint un ton mort Perdre le contrôle, vois le vie du report Voir que ton amour a été mon confort, a été le réconfort, a été mon renfort J'espère alors que je deviens meilleur vie ta demeure fort Car je suis émeneur Jack la Neuf Et j'étais mais l'amour Lave à mes peurs Oh yeah Jésus veille sur mes bras. Et le sol s'imprènera de ma foi. Je sais pas où je serai demain. de flex et si pas quand on taille. Alors j'oublie mes peurs, car je sais que je suis dans tes bras. Le temps est à l'orage. Mais ma vie, j'te la donne en hommage. Yeah, yeah, mais ma vie, je la donne en hommage. Yeah, yeah, mais ma vie je te la donne en hommage Fearless, fearless Fearless, fearless Mais ma vie je te la donne en hommage Yeah, yeah, mais ma vie je te la donne en hommage Yeah, yeah mais ma vie je te la donne en hommage Mais ma vie je te la donne en hommage Mais ma vie je te la donne en hommage Wow Yeah yeah je connais mes failles Je marche en équipe, je serai jamais seul J'ai du rendre ma mind On ne lâche pas l'ami, je vois que je suis béni J'ai signé le bail Magnifique, wow. digne j'ai prié lors je suis lavé Maintenant je suis clean sur moi Quelle épreuve de foi que de croire en toi Mais j'entends ta voix Prends ton en envol maintenant, fais le vide Quand tu suis je crois ma, tout est vide Sans Jésus tout est nuit, tout est vide J'ai pris le temps alors tout va vite Tout va vite, j'ai besoin de son avis Ils demanderont, dit leur c'est la vie Nous contre Jésus mon bel ami yeah. Ça brille quand je marche sur le chemin vierge et la foi, je l'emmène jusqu'à demain marque Le monde à jamais de son empreinte yeah. okay, yeah, yeah. Ce monde crame comme un plié Pliez genou tout plientime Priez genou pour le ciel je m'affine Wow Le Tout élite, Essai réussi, Touch d'un but tu connais la suite Authentique pas de roleplay On vise des âmes pas de cosplay On parle de vie, on est un tout, you normal know I mine mean, et l'enfer sera sans nous Wow